bonjour chers élèves de c 1 euh, bienvenue encore une fois euh, je vous propose aujourd'hui euh, un nouveau texte c'est vraiment informatif il s'agit de notre ville euh, du Maroc Ifrane, une ville à la montagne Ifrane, une ville à la montagne alors il s'agit de l'arbre à histoire prenez votre livre euh, l'arbre au mot page 130, page 130, Maroc des villes, Maroc des villes. alors cette fois on va parler de Yvran, c'est un très beau texte informatif, allons-y mes chers élèves Alors, il s'agit d'un texte informatif, c'est Ephran, une ville à la montagne. Regardons s'il vous plaît ici, il y a plusieurs images qui représentent la ville de notre, de notre pays, Maroc. Regardons ici, alors il s'agit ici de l'occasion de... Bonjour mes chers élèves de CR1, bienvenue sur votre chaîne JacobinXTV. Alors cette fois, on va faire un texte compréhension. Il s'agit de d'Ephrane, une ville à la montagne. Ephrane, une ville à la montagne. Prenez s'il vous plaît votre livre L'arbre au mot. Ouvrez à la page 130 vous aurez comme thème « Maroc d'iville. Maroc d'iville. C'est un très beau texte informatif. Il s'agit de notre ville, Éfran, une ville à la montagne. Ouvrez, s'il vous plaît, votre livre, passe en 30 et suivez avec moi, s'il vous plaît. D'accord